Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defy Tech. très heureux de vous retrouver ici à Bruxelles, au salon de la construction et de la rénovation. Euh, à Bruxelles, alors on est sur, sur Batibo. alors comme vous le savez, la cuisine ça prend une ampleur extraordinaire dans le monde de la construction. La cuisine est au centre de tout, alors qu'allons-nous faire aujourd'hui on va faire du live, on va passer dans tous les stands, on va vous montrer les nouveautés en évier, en plan de travail, en électroménager, les petites astuces. Et on va bien s'amuser toute une journée à filmer, comme ça vous avez tout en direct. Aujourd'hui, sur toutes les nouveautés qui vont se passer ici à Bruxelles, au salon de la rénovation et de la construction. Alors c'est parti, en avant. Alors nous voici sur le stand... Euh, de Componenti. Bonjour, Hello, ça va bonjour, Très bien, ça va très bien. Alors Componenti, ça commercialise donc les marques Air Force, Nobili et tu vas nous présenter deux, trois petites marques supplémentaires et des nouveautés. Voilà, des nouveautés. On va parler des nouveautés aujourd'hui. Allons-y, c'est parti. D'abord toute une gamme nouvelle de chez Nobili avec des mitigeurs noirs, oui. noirs okay. bicolores. La, la grande tendance, donc on a connu une tendance blanche dans la cuisine, la tendance revient quand même maintenant au noir au matin. Voilà, le noir mat, comme vous voyez, avec des, des modèles très design et des modèles très populaires. Donc on sait que ça va être un succès. C'est un, une nouvelle gamme de chez Nobili. Fabriqué 100%. en Italie, Nobili. Hein. Made in Italy, 100%. 100% Made in Italy, ok. Je regarde celui-ci est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu Celui-ci, c'est un mitigeur qui se relève, qui se positionne dans une cuve sous le niveau du plan de travail oui. et qui se cache, qui peut se cacher. C'est pour ça qu'on le montre ici. Il peut se relever, pas dans ce cas-ci, on ne le relève pas ici. On ne le relève pas dans ce cas-ci. Mais il peut se relever ou s'abaisser. Donc on a une fenêtre mise ici, voilà, on le exemple. rabaisse, mais il faut, voilà. il faut deux trous. Hein. Voilà, absolument. Ok, d'accord. Donc ça, on pourrait appeler un, ça un robinet spécial fenêtre. Tout à fait. Ok. Voilà. Alors celui-ci c'est le move. J'aime toujours un bien le test qu'on avait montré l'année dernière en inox, mais. Il, il est exceptionnel, celui-ci, il est maintenant en noir mat, noir, full noir mat, le move qui permet de faire 360 degrés, qui a un design quand même très léger, qui a une, une cartouche qui fait à peine 29 mm vraiment de diamètre. Léger, Donc c'est très joli comme produit et qui démarre, qu'on présente pour la première fois cette année-ci. Alors j'ai une bête question, oui. mais on démarre l'eau, l'eau cool. Alors, low cool. Okay. Oui. On prend la douchette, l'eau s'arrête ici Non. Tu dois okay. appuyer. Tu as un bouton ici pour que l'eau passe par ici. Dès que tu lâches le bouton, l'eau repasse ici, de sorte que. Ok. Et il y a un aimant okay. qui permet de le repositionner au bon endroit. Alors, tu m'as parlé parce qu'on a quand même préparé un petit peu cette vidéo, ce qui est logique. Tu m'as parlé de robinet en inox massif. C'est parti. Donc, on cherchait donc une gamme en inox. On l'a trouvé chez un partenaire italien qui s'appelle Newform. Oui. Et ici, on a toute une gamme. En fait, on en a présente trois ici. Trois euh, mitigeurs qui sont en inox, full inox. Ce n'est pas un style inox, mais c'est du full inox. Donc c'est la carcasse qui est en inox, voilà. mais les cartouches restent en les céramique. Cartouches, les cartouches sont toujours dans, dans une matière qui n'est pas de l'inox. Ça, Il les cartouches intérieures. Mais... Toute la, toute, la, oui, toute la carcasse, comme tu dis, et euh, le, la, la pièce centrale sont en inox 100%. Euh, L'avantage de l'inox, en fait, réellement dans... Alors, évidemment, ça, c'est une question de design, une question de finition. Euh, par rapport à un, à un style inox, ça ne bouge pas. Hein, le, ce, cet inox full ne va pas bouger. On donc pas, parce qu'on on a connu ça. des époques où les robinets de couleur. Oui. Bon, je pense que ce ne sera oui, sûrement sûr. pas le cas pour ceci. Avec tendance à se décolorer, même à s'écailler un petit peu. Ça peut arriver. Dans ce cas-ci, ça n'arrivera jamais. Tout. Ça n'arrivera pas. C'est impossible. Et ça, c'est du chrome. Alors ça, c'est oui, c'est du chrome. Ce sont des produits de, la, de cette marque aussi, Newform, avec des designs tout à fait intéressants, comme par exemple un, un mitigeur assez haut, avec la possibilité d'avoir une, douchette, une douchette, ce qui est rare. Assez discret. Voilà. Tout à fait ici oui, si c'est de l'exposition, mais à la maison il y a coulisses, il y a un petit poids etc voilà. derrière. Oh, okay. Et alors par exemple d'autres mitigeurs avec un design, une petite poignée euh, très jolie, une forme très élancée, ou alors un troisième avec, avec euh, un, petit un, un aimant et une douchette mobile qui permettent voilà, euh, de le déplacer. New forme d'origine italienne. Ok donc c'est un stand vraiment made in Italy ici. On est assez made in mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. allons-y. Assez... Viens voir Benoît, trois grandes gammes d'éviers dans le monde de la cuisine. Inox, le plus connu, toujours très bien, évidemment, euh, la résine euh, qu'on connaît qui est différentes matières et la céramique qui est quand même l'éternel. Voilà, tout à fait. Céramique, surtout dans des cuisines de style, euh, hein, style cottage. Oui. Hein, ça, c'est le genre d'évier euh, et de mitigeur euh, qu'on qu va pouvoir présenter. Donc, on a un espace un peu plus grand que d'habitude parce qu'on sent qu'il y a une, une demande de plus en plus importante. L'avantage, c'est très hygiénique, hein faut quand même remettre ceci et ça ne casse pas parce que vous savez que l'idée quand on a toujours derrière la céramique c'est automatiquement on touche la céramique on éclate c'est pas forcément le cas pas du tout pas du tout justement je peux vous montrer maintenant l'autre gamme de céramique on va voir si on a la place parce qu'il y a des gens derrière toi attention attention de ne pas tomber en céramique en système céram qui est une fabrication allemande et qui est aussi d'une solidité assez incroyable euh, avec des, des produits on présente une série de produits trois produits essentiellement qui ont des, des designs très modernes. Celui-là, il est absolument magnifique, oui. hein, il est vraiment très très beau. Il, il est très bien. beau. Euh, et c'est un modèle qui commence à très bien se vendre, qu'on peut, on l'a ici, combiné avec, le le robinet logique, avec un robinet de chez euh, notre nouveau partenaire Newform. New Form. Okay. On a différents modèles hein, qu'on présente ici dans nos, sur notre stand. Oui, donc vraiment deux marques en fait en, en, en céramique que voilà, tu as, deux as maintenant. Marques hein, en céramique. On travaille avec sens. la gamme Chambord de l'usina et avec Système Ceram qui vient euh, compléter la gamme d'Allemagne, voilà. Ok, magnifique. Alors, on va filmer les On pour oui. voir un peu ce voilà. qu'il en est. On a parlé de hautes suspendues. Oui, tout à voilà. fait. Voilà deux, deux des nouveaux produits. Ceux-ci viennent de chez Force. Notre euh, partenaire principal en haute. Fabriqué en Italie. Italie. Voilà. voilà. Et la ballerina et la Sophie, mmh. okay. qui ont... Explique un petit peu comment ça fonctionne, parce que ah bon. Bon, je sais qu'on a quand même beaucoup de questions au magasin, quand les gens viennent, ils disent voilà, ça s'évacue comment, on dirait plus ouais. un lustre qu'autre chose, donc on est dans Absolument. le design. Ça peut ça peut servir aussi, c'est un très bel éclairage, euh, ce sont des hottes à recirculation, ça veut dire qu'en effet, euh, l'air va recirculer dans la cuisine, et l'air va traverser une série de filtres je vois que les filtres ici donc, sont en nid d'abeille hein, donc voilà. c'est déjà un design un peu plus un élevé niveau, hein. un niveau plus élevé ces deux-ci par rapport à d'autres alors ça traverse bien sûr un filtre à graisse euh, pour euh, éliminer les Capter les graisses, les graisses qui, sont, qui proviennent de la cuisson. Et puis, il y a un, un disque de charbon actif qui permet de capter les odeurs. Alors, l'humidité dégagée par ça, on les installe quand même principalement dans des maisons neuves avec une VMC, voilà. une ventilation mécanique contrôlée. C'est plus là que c'est conseillé quand même. Ou dans les, les nouvelles maisons à basse énergie. Oui. Hein, parce que la recirculation permet de garder les calories. Dans, dans la maison, dans, dans, dans, la, dans la cuisine. Maintenant, une, une demi-question piège, le prix des filtres. Parce que si on enlève la chaleur de la maison, on doit quand même acheter des en filtres. En gros, prévoir, ça dépend un peu de la taille de la, de la haute Et de ce qu'on qu cuisine. Prévoir 40, 40 euros pour les, les plus petites et jusqu'à 100 euros par an pour, les plus pour grands. remplacer les filtres. Okay. Il ne se donc, pas pour la vaisselle, se régénère au Ça peut se nettoyer, mais c'est ce, voilà, quelque chose qu'il faut faire Il avec prudence. Hein, et donc l'échanger régulièrement. En général on conseille une fois par an. Ok. D'accord. Donc ça c'est le coût en effet complémentaire. Au niveau des filtres à charbon actif. Voilà. Alors, euh, comment Là on a vu les nouveautés. J'aimerais quand même refaire un petit focus. Oui. Dis-moi. J'ai encore quelque chose à montrer sur un nouveau partenaire. Ok, allons-y alors. C'est parti. Allons-y. Voilà, nous, travaillons, nous travaillons maintenant, nous avons un accord maintenant avec la firme LHI. Marque que j'ai bien connu parce qu'on l'a commercialisé. Voilà, <rire> et qui vient évidemment d'Italie. Oui, tout à fait. Euh, qui fait. Qui fabrique des éviers en résine, en composite. Et on a sélectionné deux gammes actuellement, la gamme Smart et la gamme Best. alors sont deux produits. Benoît, si tu sais venir filmer, s'il voilà. te plaît, la bonde oui. et le type de crépine oui. de oui. cet évier, c'est assez... C'est assez original. C'est assez exceptionnel, d'autant plus qu'il n'y a que 5 cm en dessous de la bombe nécessaire pour assurer euh, l'évacuation. Je me demande si mes hommes pour le monter ne vont pas, vont pas nous haïr. Il est monté d'origine. Il est monté d'origine. Hein. D'accord, okay. donc c'est fixé. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être monté par l'installateur. Donc ça c'est vraiment un avantage exceptionnel et tu gagnes beaucoup d'espace sous l'évier. Parce oh, que l'évacuation okay. se fait ici, à ce niveau-ci. Côté... Mais il y a quand même le siphon après, bien mais bien on n'a pas, pas, pas en l'encombrement. Voilà. Magnifique. Donc ça, ce sont les deux gammes qu'on lance. La gamme Smart et la gamme Best, euh, qui vont avec des coloris. La gamme coloris. Plus traditionnelle. La gamme Smart, plus moderne, moderne quand même. Plusieurs moderne. coloris disponibles. Hein, je Plusieurs dépose. coloris. Voici l'entièreté des coloris qui sont disponibles. Okay. Euh, certains nous permettent d'avoir une garantie de 10 ans. Oui. Et d'autres, il y a trois coloris. Garantie de 20, ans. 20 ans. Je vois sur la matière Keratec. La, ma la matière Keratec. La matière Keratec, qui est une matière spéciale composée de résines différentes et de nanoparticules qui permettent justement d'atteindre un niveau de garantie beaucoup plus élevé. Okay. Évidemment, Pas la plus plus. finition Keratec est un tout petit peu plus chère. Malgré tout, on a réussi à garder des prix qui sont tout à fait Ils compétitifs. À fait oui. Alors il y a un dernier focus parce que évidemment c'est quand même un grand succès même chez nous en magasin et chez toi j'en suis certain. Oui, oui. Les fameuses. Tac avec haute intégrée parce qu'on peut pas venir chez toi <rire> sans oui. montrer quand même ces tacs c'est quand même votre alors. pratiquement un best-seller hein. allons-y on va faire le tour. alors c'est l'Aspira Premium. Alors on l'avait déjà montré l'année dernière oui. mais c'est important mais voilà c'est important de montrer quelque chose. Parce qu'en cuisine, quand des fois un produit ça ne va pas, on l'arrête immédiatement, oui, là, là c'est le même, rien n'a changé. Ce qu'on présente ici, c'est à peu près la même chose que l'année passée. Et tant mieux, limite c'est rassurant voilà. Parce que ça fonctionne extrêmement bien. Oui. Euh, on en a installé, euh, enfin on en a vendu quand même euh, toutes les semaines ça part. Oui. Euh, important, c'est l'aspiration à l'arrière, oui. qui permet d'avoir un espace tiroir Très important grand l'attaque. 45 au ou moins. Oui, c'est ça, oui. sur deux oui. niveaux. Ici, c'est l'Aspira Premium avec quatre zones euh, indépendantes. Et on sait, distance. ça c'est important parce qu'on nous a beaucoup demandé, entre l'Aspira et l'Aspira Premium, on sait donc coupler oui, Ces zones-ci, oui, oui, oui. ce qui n'est pas le cas de l'aspira classique. Non, non l'aspira okay, classique, l'aspira premier pris entre guillemets, euh, on ne peut pas le faire. Ici, on peut le faire en effet euh, parce qu'il y, y a moyen de faire sur les zones gauche ou les zones droite. Il y a la possibilité, le, le volet mécanique. Oui. D'accord. Ici, il est aussi possible soit de faire une recirculation dans la cuisine. Soit de l'évacuer. Ou de l'évacuer. Et là, on prend les tuyaux plats, on sort à l'extérieur voilà. et c'est une Et on fournit ce genre, on a un set de tuyaux, tuyaux fournis plats qu'on peut maintenant fournir. Euh, Mais ça si tu m'apprends quelque chose je ne savais pas Eh bien voilà, quelque chose qui est maintenant <rire> disponible C'est sur le site et donc on peut fournir la, les, les quelques tuyaux qui sont nécessaires Y compris la grille si jamais on fait une recirculation On peut le faire Et eh bien je pense qu'on a fait le tour de plein de, de, plein, de, plein de plein de choses Donc on va quand même récapituler euh, Nobili les nouvelles gammes en robinet noir Inox Massif chez Newform euh, Gamme Louisina Et Chambaud. gamme système Seram Voilà, oui. Air Force les nouvelles hôtes Vraiment comme des lustres magnifiques LHC avec deux nouveaux éviers en céramique voilà, et bien. le best-seller, le Runner, voilà. la gamme Air Force en TAC intégrée. Et qui va qui va attirer aussi plein de monde cette année-ci cette année sur le Batibo, c'est clair. Eh bien, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus. À, à plus très plus bientôt et à l'année prochaine. Plus on plus continue plus. le live, on va se rendre chez Cupersbush et TK. C'est parti oui.